Bonjour à tous, je vais vous parler des missions et des tâches des AESH donc votre quotidien et pour cela je vais commencer à faire un rappel par rapport aux lois et les éléments qui en découlent alors euh, ceux qui ont le livret d'accompagnement ça va correspondre dans ce module au diapos de, de la numéro 1 à la numéro 4. Alors pour commencer euh, on va aborder évidemment la loi du 11 février 2005. Donc cette loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation des citoyens... Ah, pardon, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, euh, cette loi de, du 11 février donc permet d'améliorer la vie sociale de ces, des personnes en situation de handicap dans toutes ses composantes. C'est-à-dire, à la fois euh, euh, en ce qui concerne effectivement l'école, mais aussi bien évidemment la vie citoyenne et puis la vie professionnelle. Alors, en ce qui concerne l'école, euh, ce qui va être important pour nous de, de retenir, c'est le droit à l'éducation. Alors, ce droit à l'éducation, il concerne tous les enfants, quel que soit leur handicap, et euh, c'est un droit fondamental qui leur permet d'être scolarisés. Alors, cette loi, elle privilégie évidemment une scolarisation en milieu ordinaire, mais euh, elle peut aussi proposer d'autres alternatives pour certains élèves. Donc, en fait, chaque élève, euh, en réalité sa famille, va saisir la maison départementale des personnes handicapées, donc ce qu'on appelle la MDPH, et euh, par la suite, ces élèves vont pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle un projet personnalisé de scolarisation, c'est-à-dire un PPS. Alors, ce PPS va permettre à l'élève de suivre un parcours de scolarisation qui va être très personnalisé, mais quand même qui s'appuie sur le socle commun de compétences, comme pour tous les élèves. Alors, bien évidemment, des adaptations seront mises en œuvre, et notamment, les élèves qui vont être lourdement handicapés, vont pouvoir bénéficier, effectivement, d'aménagements dans euh, cette mise en œuvre des programmes. Alors, pour revenir au parcours de ces élèves, je vous disais qu'il y avait plusieurs modalités. Euh, la première, et celle qui est privilégiée, c'est une scolarisation individuelle dans une école, un collège ou un lycée, et de préférence, bien évidemment, dans le collège, le lycée ou l'école de secteur. Cette scolarisation peut se faire avec l'aide d'un AESH, mais aussi sans aide humaine pour certains élèves. La deuxième modalité de, de parcours scolarisation, c'est pour les élèves qui vont être orientés dans ce qu'on appelle une unité localisée pour l'inclusion scolaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle les ULIS. Alors, les ULIS sont situés dans des écoles, des collèges, des lycées, alors pour le coup pas forcément dans le secteur de l'élève, mais en tout cas, dans la mesure du possible proche de son domicile et euh, du coup dans ce dispositif dont on parlera plus tard dans la formation euh, ces élèves bénéficient de l'appui d'un enseignant spécialisé et d'un AESH collectif. Une autre modalité de, de parcours c'est euh, la scolarisation dans une unité d'enseignement d'un établissement médico-social. Donc là les élèves vont bénéficier à la fois de temps de scolarisation, mais aussi de prise en charge par les différents professionnels qui sont dans cet établissement médico-social. Donc ça peut être du temps éducatif, du temps de soins, en fonction des besoins de l'élève. Alors là aussi, on en reparlera plus tard dans le courant de cette formation. La deuxième loi qui est importante pour la scolarisation des élèves en situation de handicap, c'est la loi qui est très récente, hein, puisqu'elle date du 28 juillet 2019. C'est la loi pour une école de la confiance. Alors, cette loi, elle apporte aussi des nouveaux éléments qui vont dans la logique de ce qu'on appelle l'école inclusive. Alors, par exemple, différents points sont cités, notamment euh, l'obligation d'instruction pour les élèves dès l'âge de 3 ans. Hein, euh, avec, euh, alors ça, ça a été mis en place dès la rentrée 2019, hein, avec donc une obligation d'assiduité pour ces élèves, mais aussi, euh, on peut quand même noter qu'il y a des assouplissements qui sont possibles, et notamment concernant les petites sections, hein, puisque l'idée c'est aussi de s'adapter au rythme de l'enfant, et euh, les adaptations des horaires, l'assouplissement des horaires peuvent se faire euh, sur la demande des parents. Un autre point de cette loi, c'est l'obligation de formation jusqu'à 18 ans. Alors cette loi, elle concerne essentiellement les jeunes les plus fragiles. Euh, L'idée c'est vraiment de, de lutter contre le décrochage scolaire. Un certain nombre de jeunes actuellement encore euh, quittent la, enfin, le système scolaire sans diplôme. Et, et c'est ce qu'on appelle donc le décrochage scolaire. Et c'est pour ça... Que, euh, en lien avec les missions locales, un travail est mené pour que ces jeunes puissent aller jusqu'à leurs 18 ans au niveau de la formation. Et puis, le, le troisième point qu'on qu va un peu plus décliner, c'est la création d'un grand service public de l'école inclusive. L'idée de ce grand service public de l'école inclusive, c'est vraiment de, de prendre davantage en compte euh, toutes les singularités et tous les besoins éducatifs des élèves, et notamment des élèves en situation de handicap. Alors, ce service euh, public de l'école inclusive, il permet une, une transformation quand même assez importante dans l'accompagnement des élèves en situation de handicap et avec euh, tout un travail autour des des conditions de, de recrutement des accompagnants, de la formation, du travail, et puis euh, au sens large, hein, il ne concerne pas que les AESH, bien évidemment. Euh, et puis l'idée, c'est qu'il voilà, se développe en sept axes qui vont améliorer euh, la scolarisation de, de ces élèves. Alors, je vais vous présenter euh, rapidement ces, ces axes. Alors, le premier axe, euh, c'est la création, l'institution, d'un service de l'accompagnement des élèves en situation de handicap. Et pour cela, il se décline en, en, deux, en deux points. Euh, le premier point, c'est la création de ce qu'on appelle les pôles inclusifs d'accompagnement localisé ou PIAL. Alors, je le détaillerai dans un second point plan enfin, module, pardon, euh, pour le moment, voilà, l'idée, c'est vraiment de dire qu'on va retravailler sur l'organisation des accompagnements. Et puis, euh, ce, ce service l'accompagnement des élèves aussi, il se décline avec la création d'un service de gestion qui est dédié aux AESH, au sein du rectorat. Donc, à la rentrée euh, 2019, ce service de gestion a été créé et permet notamment une harmonisation au niveau des des accompagnants, hein, notamment de leur contrat, de leur mission, sur l'ensemble de, de l'académie. Euh, concernant les piales que je développerai plus tard, juste pour information, euh, à la rentrée 2019, euh, 18 piales ont été créées, expérimentées, euh, et l'idée c'est que le déploiement se fasse euh, au fur et à mesure, euh, et notamment à la rentrée prochaine. Alors, le deuxième axe de ce service public de l'école inclusive, c'est vraiment l'idée de travailler sur une amélioration de l'accueil des familles et des élèves. Alors, pour cela, euh, dès la rentrée 2019, a été créée des cellules d'écoute et d'accueil téléphonique. Alors, ces cellules, elles fonctionnent du mois de juin euh, au mois d'octobre, avec donc l'idée d'apporter aux familles une réponse dans les plus brefs délais. Euh, en complément, une plateforme en ligne aussi permet aux familles de questionner, notamment concernant la, la construction des parcours de leur enfant. Un peu plus tard, d'autres outils vont, vont permettre aussi de, de faciliter, j'allais dire, la, la tâche des familles et notamment des simplifications de, de, de démarches, des outils aussi qui vont être créés mais qui sont pour le coup en cours de, de réalisation. Le troisième point, c'est la formation des enseignants. Alors, la formation des enseignants sur l'école inclusive, elle est renforcée par différents points, mais euh, notamment un élément qui a été créé dès la rentrée 2019, c'est un, un outil qui est une plateforme en ligne qui s'appelle Cap École Inclusive. Et cette plateforme, elle permet aux enseignants euh, d'avoir de, des ressources en lien réellement avec les besoins de leurs, leurs élèves. Alors concrètement, cette plateforme, au-delà du fait qu'elle propose tout un tas de ressources qu'on peut consulter, elle permet aussi, euh, par le biais d'un questionnaire, de rentrer vraiment spécifiquement sur les besoins de l'élève. Par exemple, on va répondre aux questions et se rendre compte qu'on a besoin pour cet élève d'aménager l'espace, d'aménager le temps et cette plateforme va nous proposer des outils, des idées, des ressources pour pouvoir aménager au mieux l'espace et le temps pour, pour cet élève là. Euh, les enseignants aussi vont bénéficier encore plus de formations continues concernant l'école inclusive et, et l'idée aussi c'est de développer petit à petit, alors ça a déjà été fait euh, ponctuellement dans le département. Mais l'idée, c'est vraiment de mettre en œuvre des formations communes enseignants AESH, notamment sur ce, ce fameux travail collaboratif qui nécessite parfois, justement, des, des formations supplémentaires. Un autre point, et là, qui vous concerne directement, c'est la professionnalisation des AESH. Alors, l'idée, c'est vraiment d'insister sur une, la reconnaissance d'un métier d'accompagnant, et puis, de renforcer l'appartenance des AESH à la communauté éducative. Alors, pour la reconnaissance du métier, hein, depuis euh, euh, la rentrée, les AESH bénéficient désormais d'un contrat à durée déterminée de 3 ans, qui est renouvelable une fois, et qui ensuite peut se poursuivre sous la forme d'un CDI. Hein. Donc l'idée, c'est vraiment d'installer une pérennité euh, dans l'emploi, et puis l'idée aussi c'est d'harmoniser un petit peu les, les contrats. Donc là le choix qui est fait actuellement c'est plutôt de, de favoriser les contrats de 26 heures hebdomadaires. Hein. Donc l'ensemble des AESH de l'académie se sont vus proposer à la rentrée un contrat sur la base de 26 heures hebdomadaires euh, avec euh, des possibilités autres en fonction aussi des, des besoins des personnes. De la même façon aussi, pour améliorer cette appartenance à la communauté éducative, hein, il y a des documents qui ont été euh, mis en ligne à destination des chefs d'établissement et des directeurs d'école, pour euh, vraiment des documents pour leur permettre de mettre en place des procédures d'accueil des AVSH dans leurs établissements. Hein, on se rend compte que la prise de poste, c'est quand même un moment important euh, qui permet de bien démarrer l'accompagnement. Du coup, des procédures sont, sont mises en place avec des documents qui permettent à chacun d'avoir un peu une feuille de route pour démarrer l'accompagnement. De la même manière aussi, depuis la, la rentrée 2019, euh, il est fortement conseillé de mettre en place des entretiens, ce qu'on appellerait de présentation de l'AESH aux familles. L'idée c'est que l'AESH, l'enseignant, le, le chef d'établissement ou le directeur puisse avoir un temps pour pouvoir échanger avec l'élève. Là aussi, des outils dont on reparlera sont à disposition des établissements. Et puis, l'idée, c'est vraiment aussi de, de, de renforcer la participation des AESH aux équipes de suivi de scolarisation, autant de, concerta, de, pardon, de concertation avec les enseignants, hein, qui est vraiment, euh, du coup, une participation active à la communauté éducative. De la même manière aussi, euh, au même titre que les enseignants, hein, les AESH, alors pour cela il faut bénéficier d'une adresse mail académique, ont un accès à la plateforme Cap École inclusive. Euh, je vous invite d'ailleurs à consulter euh, la vidéo qui est en ligne, euh, donc vous avez le lien sur votre livret d'accompagnement pour comprendre le, le fonctionnement de, de cette plateforme. Alors, un autre point de ce service public de l'école inclusive, c'est la prise en compte des besoins éducatifs des élèves. Alors, c'était déjà quelque chose qui était bien évidemment en place, mais qui s'accentue qui avec l'idée de développer davantage, peut-être, d'unités localisées pour l'inclusion scolaire. Donc, on parlait des ULIS, euh, de créer aussi des unités d'enseignement. Alors, notamment, on en reparlera, mais des unités d'enseignement pour enfants autistes. Euh, cette année aussi, euh, il y a eu la création de postes re, de professeurs ressources autisme pour venir en appui euh, des équipes éducatives et puis bien évidemment continuer, hein, ce qui est déjà en œuvre depuis un certain nombre d'années, mais l'accessibilité des locaux pour faciliter la scolarisation des élèves en situation de handicap. Alors un, un autre point qui euh, dont on reparlera aussi dans cette formation parce qu'il euh, amène à un nouveau partenariat aussi qui est l'idée de, de redéfinir, de mieux structurer le travail de coopération entre les personnels de l'éducation nationale et ceux du médico-social. Donc l'idée c'est vraiment de trouver, euh, des, des, enfin, de formaliser ce, ce partenariat alors notamment, on va voir, euh, c'est actuellement en expérimentation, mais ça va se développer, euh, par la création de ce qu'on appelle des équipes mobiles d'aide enfin, aux établissements, d'aide à la scolarisation. Hein. Donc c'est des équipes mobiles du médico-social qui pourront venir en appui des établissements scolaires. Et puis j'en reparlerai par la suite aussi euh, tout le travail qui est fait au niveau de ce qu'on appelle les piales renforcées. Enfin, le dernier point qui est, j'allais dire, plus généraliste, celui-là, c'est l'idée que tout ce qui est mis en œuvre pour cette école inclusive, euh, l'idée, c'est de l'évaluer, de, de voir euh, un petit peu ce qui fonctionne, ce qui est à améliorer ou ce qui dysfonctionne éventuellement. Hein. Donc, pour ça, il y a des, des outils. Les établissements peuvent s'évaluer, s'auto-évaluer. Euh, et notamment, c'est ce qu'on appelle la démarche, qu'elle inclut. Peut-être que vous en entendrez parler euh, au sein de, de votre établissement à un moment donné. Voilà donc euh, l'ensemble de cet axes que je viens de, de présenter très brièvement, euh, je vous invite à les, à les consulter, à les plus dans le détail et pour ça euh, on vous a mis sur le livret d'accompagnement les références hein, pour euh, aller télécharger sur internet et euh, pouvoir un petit peu mieux comprendre ces, ces différents axes qui permettent d'aller vers l'école inclusive.